Bonjour les amis, pour devenir trader, faut-il des diplômes Eh bien, je vais vous dire, si vous voyez une personne euh, qui fait des vidéos YouTube, qui dit qu'il a beaucoup de diplômes et qui enseigne le trading euh, sur base de ça, ben méfiez-vous, euh, c'est fort probablement une personne, c'est même, j'en suis convaincu, il y, a, il y a une personne qui, qui dit cela et euh, qui ne sait pas trader, donc qui, qui est devenu multimillionnaire. <rire> en faisant beaucoup de marketing pour des formations qui euh, euh, ne valent pas grand-chose, qui sont juste théoriques, qui vous permettront euh, de vous initier au trading, mais euh, cette personne a peut-être des diplômes, comme il dit, mais il ne sait pas trader, j'en ai eu la preuve. Donc, euh, non, il ne faut pas de diplôme pour euh, trader, pour devenir trader, il n'y a aucune. Euh, universités qui enseignent le trading. Il y a des universités qui enseignent euh, l'économie euh, mais euh, vous pouvez peut-être suivre des formations pour devenir analyste de marché mais euh, je ne suis pas le seul à le dire, les analystes sont de très mauvais traders. Donc euh, si vous voulez vraiment devenir trader et eh bien ce n'est pas à l'école que vous apprendrez ça, euh, ce n'est pas à l'université non plus, euh, c'est en suivant des formations comme celle que j'ai suivie. En faisant le tri bien sûr entre les bonnes formations et les mauvaises formations parce que vous risquez bien sûr de tomber sur des mauvaises formations, des gens qui disent qu'ils ont des diplômes, qui vous montrent qu'ils roulent en Porsche, qu'ils habitent à Dubaï. Donc vous verrez que si vous achetez ces formations que vous aurez des bases théoriques mais aucune manière de trader efficacement. Donc pour arriver à trader efficacement ben vous devez bien sûr euh, acquérir des formations mais des formations qui sont pratiques, pas de la théorie parce que la théorie euh, elle ne sert pas à grand chose. Vous voyez ici euh, le but c'est bien sûr vous voyez des bougies qui montent, des bougies qui baissent, ben le but c'est de savoir se positionner au bon moment comme par exemple ici en dessous vous voyez euh, ben il fallait se positionner là et alors vous, voyez, vous avez le marché qui monte mais le marché il monte et il descend vous voyez. Donc ce qu'il faut bien sûr, il n'y a aucun diplôme qui vous explique comment, comment faire ça. Hein. Donc euh, c'est clair que ce n'est pas à l'université qu'on vous apprend où il faut acheter le marché et où il faut le vendre. Donc la seule manière de procéder euh, pour euh, avoir cette technique-là et euh, peut-être gagner des millions euh, chaque année, c'est de suivre des formations euh, en ligne. Donc des formations en, comme celles que j'ai suivies et comme celles euh, que j'enseigne. Donc vous avez un lien ici au-dessus et sous la vidéo euh, qui vous permettent d'abord gratuitement si vous voulez. J'ai des formations gratuites et ensuite euh, en, avec mes formations payantes vous apprendrez justement comment rentrer au bon moment sur le marché sans prendre de risques et en suivant donc euh, les mouvements du marché en prenant donc euh, des gains partiels. Et euh, surtout ne pas attendre que le marché se retourne. Donc vous voyez ici le marché qui est monté, euh, il est redescendu ben là la personne qui ne sait pas trader peut-être qu'il y a des diplômes, ben il va laisser le marché redescendre et euh, va reperdre tout ce qu'il a gagné. Donc ce n'est pas, euh, pas la bonne manière de, de procéder. Ne cherchez pas les universités ou les diplômes qui vous permettront d'apprendre ça, ça n'existe pas. Donc vous pouvez chercher par vous-même euh, sur internet mais vous allez euh, perdre beaucoup de temps. Vous allez en gagner beaucoup plus si vous suivez des, des formations payantes, donc comme mes formations en vidéo, donc euh, qui vous permettront d'apprendre chez vous, quand vous le voulez. Euh, donc euh, en quelques jours, quelques semaines, vous aurez les bases. Et après, avec la pratique, eh bien, vous pourrez euh, vous y mettre. Très rapidement, vous pourrez par exemple ouvrir une plateforme de trading comme celle qu'il y a derrière moi. C'est gratuit. Vous pouvez même trader en, en compte démo au départ, donc sans investir d'argent, et mettre en pratique ce que je vous explique dans mes formations. Et vous verrez comment on peut réellement gagner de l'argent, euh, d'abord virtuellement si vous le voulez, ou avec un petit capital. Vous pouvez ouvrir un compte de 2000, 5000 euros, et vous verrez que vous pourrez gagner tous les jours quelques euros ou quelques dizaines d'euros de cette manière-là. De manière efficace et quelle que soit votre formation, si vous n'avez pas de diplôme ou si vous avez un diplôme dans n'importe dans quelle activité, vous pouvez être ouvrier, boucher, avocat, euh, euh, chirurgien, peu importe. J'ai des étudiants qui, de, de, de tout niveau, de toute formation j'ai des dentistes, j'ai des, des médecins, j'ai des ingénieurs, euh, j'ai des ouvriers, j'ai des personnes qui n'ont pas de diplôme, donc euh, qui, qui traitent aussi. Et euh, c'est peut-être euh, certainement l'activité qui permet de mettre tout le monde à égalité donc euh, même si vous n'avez pas de, de diplôme, si vous n'avez pas de grande formation ne soyez pas complexé, vous pouvez très bien devenir un très très bon trader euh, sur les marchés simplement en suivant la formation qu'il vous faut et en, en appliquant donc euh, scrupuleusement ce qu'on vous explique dans les bonnes formations. Donc, moi, ça fait une dizaine d'années que j'enseigne, que j'apprends le trading et à peu près cinq ans que j'enseigne moi-même le trading. Donc, je peux vous dire que je sais ce qui fonctionne et je sais ce qui ne fonctionne pas. Et je sais quels sont les bons formateurs et quels sont les mauvais formateurs. J'ai acheté beaucoup de formations. Donc, euh, à vous de voir maintenant. Donc, euh, ne cherchez pas de diplôme et ne soyez pas complexé si vous n'avez pas de diplôme. Vous pouvez devenir un très bon trader malgré tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut ça me fera plaisir, ça m'encouragera à faire plus de vidéos. Si vous voulez voir d'autres vidéos eh bien j'en ai à peu près entre 600 et 700 à l'heure actuelle donc fin 2020 sur ma chaîne YouTube. On a dépassé les 10 000 abonnés, je vous en remercie si vous faites partie de mes abonnés. Et euh, n'hésitez pas à partager cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube eh bien euh, c'est l'occasion, inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour recevoir euh, un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est que vous deveniez un bon trader. Et pour cela, formez-vous avec mes formations ou avec d'autres formations. Mais choisissez bien, choisissez les bons coachs en trading. Euh, et ceux qui ont des diplômes, sont, qui vous disent qu'ils ont des diplômes, ne sont pas forcément ceux qu'il faut choisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.